Bonjour, je m'appelle Augustine, je suis en 3e année de bachelor en journalisme et j'ai fait mon stage chez Move. Mes missions, c'était préparer des sons et des lancements pour la matinale, trouver des intervenants pour Move Actu Soir et écrire des papiers pour le web. J'ai trouvé mon stage grâce à Fawzi, qui était notre prof de radio en première année. Donc j'ai gardé son numéro et dès le début de ma deuxième année, je l'ai appelé dès le mois de septembre pour lui demander si je pouvais lui envoyer mon CV pour qu'il le passe à son rédacteur. Après, j'ai eu un entretien avec le rédacteur en chef et j'ai réussi à avoir le stage. J'ai choisi cette formation parce que depuis que je suis jeune, je suis hyper curieuse. Euh, j'adore euh, m'intéresser à tout et j'adore euh, parler. Enfin, j'adore parler, c'est un peu mon truc. Je peux raconter des histoires, etc. Donc je me suis dit euh, pourquoi pas le journalisme. Si je devais donner un conseil aux futurs étudiants de l'ISCPA, ce serait de, dès la rentrée, garder les numéros de vos profs parce que c'est eux qui vont vous permettre de faire un premier pas dans le milieu du journalisme comme ça a été le cas pour moi.